Bonjour tous, nous sommes aujourd'hui dans la cuisine de l'oratoire du Louvre. Une fois n'est pas coutume, nous avons changé d'espace, nous ne sommes pas dans le temple. Et nous sommes avec Jean-Claude. Bonjour. A... Bonjour, Jean Bonjour. à tous. Qui a bien voulu faire avec nous une, une recette en vue des fêtes de Pâques. Nous avions envie de fêter cette Pâques avec vous et de vous donner des idées de, de cuisine pour euh, bah, si vous arrivez à inviter quelques personnes chez vous. Euh, ce serait une bonne idée pour, pour fêter Pâques ensemble. Alors, euh, Jean-Claude, vous êtes euh, donc euh, aujourd'hui avec oui. une recette qui est votre recette que vous voilà. avez déjà testé. Ah oh, oui, euh, voilà. de nombreuses fois. Oui. Oui. Oui. Et vous nous proposez une recette de viande, oui. donc vous n'êtes pas végétarien. Donc. Non, non. Pas du tout. Voilà. Alors, manger des, de la viande dans la Bible, ça faisait déjà débat, en fait. On s'aperçoit que dans les textes bibliques, ça posait déjà problème de savoir si on pouvait manger de la viande ou pas. Et dans les premiers textes de la Genèse, dans le, le jardin d'Éden, en fait, Adam et Ève ne mangent pas de viande parce qu'ils sont avec les arbres fruitiers, toute herbe qui porte de la semence. Et donc, l'idée des, des, des exégètes qui ont euh, euh, regardé ces textes-là, c'est de dire qu'en fait ils étaient dans un lieu où l'éternité régnait et où on ne, on ne tuait personne, et donc il n'y avait, euh, avait pas besoin d'ôter la vie à quelque être humain ou quel être vivant que ce soit, donc on ne tue pas les animaux et on vit simplement euh, de, des, des végétaux. Voilà. Mais alors après, après le déluge avec Noé, les hommes sortent de l'arche de Noé, et là il va y avoir la possibilité de tuer des animaux pour les manger, mais ça va être très réglementé, parce qu'évidemment, ôter la vie à un animal, c'est faire quelque chose de très important et très grave. Et donc, on va réglementer cette façon d'abattre les animaux pour les manger. Et c'est à ce moment-là qu'on qu qu imagine qu'il y ait eu toute la, comment dire, la justification, toutes les règles alimentaires qui régissent euh, donc la cacheroute dans, le, dans le, le culte juif. Et c'est là qu'on va déterminer quels animaux on peut manger ou pas et il va y avoir des animaux essentiellement d'élevage. Donc on va capturer des gazelles, donc ce n'est pas vraiment des animaux domestiques, mais on va les capturer et les élever dans des enclos. On va faire pareil pour d'autres animaux. Et donc on élevait des chèvres, des moutons, des, des vaches, des bœufs, et puis on élevait aussi donc des gazelles pour les manger. Puis il y a d'autres animaux qui vont être interdits complètement. Alors soit parce qu'on imagine qu'ils sont malsains pour, euh, pour le, la santé et qu'ils représentent quelque chose de, de mauvais pour l'homme, soit euh, des animaux qui sont considérés comme très violents et qui tuent les autres animaux pour les manger. Alors pour pas que l'homme prenne le prix de doter la vie aux autres pour les manger, on va pas leur laisser manger par exemple les rapaces. Donc c'est oui. un, une explication des exégètes dit, oui. qui ont cherché à comprendre pourquoi les rapaces on pouvait pas les manger la viande qu'on peut prendre avec la chasse va être proscrite aussi. Parce qu'on ne doit pas tuer les animaux comme ça le, le, par la chasse. On va seulement tuer les animaux d'élevage. Hein, c'est comme ça que, que c'est réglementé. Alors, on a ce texte dans la Genèse qui dit « Dieu bénit Noé et ses fils en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux et peuplez toute la terre. Vous inspirerez désormais frayeur et crainte à toutes les bêtes de la terre. Ils sont à votre entière disposition. Tout ce qui remue et qui vit servira de nourriture. Comme je vous ai donné l'herbe verte, je vous donne maintenant tout cela. Cependant, vous ne devez pas manger la viande qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. C'est-à-dire que vous manger pour retirer le sang avant de consommer la viande. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une recette et vous avez choisi, évidemment, en fonction de Pâques, de l'agneau. Voilà. Exactement. Alors peut-être que vous pouvez de dire pas. Quels, quels ingrédients on a dans cette recette Alors le boucher va bah, couper en morceaux un gigot. Oui. entier. Alors il y en a à peu près, on a, on a décidé pour 6 personnes. Oui. Donc c'est à peu près 1,5 kg d'agneau. Alors, euh, on va, avec l'agneau, on va le, le faire cuire tout doucement, avec des citrons confits, des olives, marinées de, de l'oignon, oui. bien sûr un peu de beurre, un peu d'huile, oui. sel, poire, du cumin, très important pour la cuisson, oui. et puis en fin de cuisson, on mettra de la, de la menthe. D'accord, très bien. Voilà, alors vous voyez, ça, ça fait quand même assez oriental. Oui, comme, tout, à fait, euh, tout à fait. Alors les citrons confits, on peut en trouver ah. euh, parfois euh, dans des bocaux. Alors dans, dans, oui, Alors ça, si vous allez au supermarché, ça va être en vocal. Voilà, c'est ça. Alors personnellement, moi, euh, tout ce qui est là, je l'ai acheté, euh, rue Belleville, dans les épiceries et des boucheries euh, à la. Voilà, le, où voilà. les gens ont l'habitude de, de cuisiner certaines voilà. façon avec ça. Oui, moi, j'ai l'habitude d'y aller. Oui. Alors, entre parenthèses, pour ceux, ceux qui, qui éventuellement seraient intéressés, je vais à l'épicerie qui s'appelle Le Caire. D'accord. C'est en route de la rue de Belleville, près de Irène. D'accord, très, très bien, Et puis, le boucher, un voilà. peu du temps. Bon, et alors, j'ai voulu aussi euh, présenter l'accompagnement. Oui. L'accompagnement, c'est donc une graine de couscous, toute simple, qui va être, euh, que je vais faire gonfler à l'eau, avec, euh, en mélangeant des, des tablettes de bouillon de légumes. Oui. Hein. Alors, on va, je vais le faire, euh, les faire gonfler, et après, pour le, quand il y aura le moment de on va les... je vais les passer simplement à la poêle avec le... C'est hein? très simple et le tout va très très bien ensemble. Alors je pense que c'est euh, pour moi là où on est un peu revenu au temps. C'est le, euh, tous les ingrédients que les hébreux avaient. Et même j'ai même acheté chez le monde, même épicier le pain non levé puisque les... Les Hébreux, en partant d'Egypte, n'avaient pas eu le temps de faire. Bien sûr, bien sûr, on, de, de on parlera paque de la et de cet agneau qu'on sacrifie à la Pâque. Voilà. Alors, on commence par on la Alors, de... je vais commencer. Tenez, dame, apportez-moi le doigt. Je vais commencer par la, le, la graine de couscous, parce qu'il faut qu'elle gonfle pendant à peu près une heure. D'accord. Alors, voilà. on met la graine, c'est très simple. On a mis à chauffer de l'eau. Je vais mettre de l'eau à chauffer et je vais mettre dedans les cubes. Alors, pendant que vous êtes en train de préparer le, le bouquet pour le maritime voilà. de couscous, euh, on peut peut-être parler de cette, cet agneau. Et dans la ville il, y a, il est beaucoup question d'agneau, en fait. Hein. Euh, L'agneau est très adapté animal au climat et à la maigre végétation des collines d'Israël, bien sûr, c'est un animal facile à élever dans ces contrées-là. Euh, son élevage remonte sans doute au 12e siècle avant Jésus-Christ. Alors l'image du berger euh, avec les agneaux est très fréquente dans la Bible, euh, car c'est une activité qui nécessite des soins constants de la part du berger pour ses, adieux, ses brebis et ses agneaux. Et ça pouvait même parfois être dangereux, on en a une, une évocation, euh, dans le premier livre de Samuel, il était dit « David reprit, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. » C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Voilà. Alors David apparaît comme costaud. un costaud. Voilà. Alors que, euh, il paraît enfin, plutôt assez frais là. <rire> mais dans un Fresnoshoek. Oui, en en face de Voilà. Il a, il a beaucoup de courage là. Et donc euh, on compare souvent Dieu à un berger, celui qui s'occupe de son peuple et qui s'occupe de lui en prenant soin de lui toujours et en ne le perdant jamais de lui. Alors bien sûr, il y a aussi l'agneau du sacrifice. Alors l'événement central dans la, le calendrier juif qui impliquait qu'on mange de la viande parce que c'était des jours de fête, euh, c'est la Pâque. Et au moment de la Pâque, les gens allaient en pèlerinage et ils allaient donc dans les lieux où on fait la Pâque, dans les lieux sacrés. Et c'est cette fête qui fonde le peuple d'Israël en peuple libre en fait. Hein, puisque c'est la fête de Pâques, qui est la commémoration de la sortie d'Égypte pour les Hébreux. Alors dans Exode 12, euh, au chapitre 12, donc des versets 1 à 11, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année, ce sera le premier mois, dites à toute la communauté d'Israël, le dixième jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec la famille voisine, selon le nombre de personnes qu'elle compte. Puis on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. L'agneau ou le chevreau qu'on prendra sera un mâle d'un an sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois, et le soir de ce jour, dans l'ensemble de la communauté d'Israël, on égorgera la bête choisie. On prendra de son sang pour en mettre sur les deux montants et sur les poutres supérieures de la porte d'entrée, dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé. On retirera cette viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. On, en mangera pas, on ne mangera pas de viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti tout entier, avec la tête, les pattes et les abats. On n'en gardera rien pour le lendemain, s'il en reste quelque chose le matin, on le brûlera. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas, les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main, on mangera rapidement telle sera la paix célébrée pour moi, le Seigneur. Voilà, alors, en fait, Jean-Claude, on aurait dû avoir un bâton de pèlerin et oui, ce que la je pense. ceinture et les sandales. Sandales, hein oui. voilà, les, les, c'est un peu plus. Voilà, on a serré les, les tabliers, ouais. mais là, on n'est pas encore en sandales parce que le, la météo n'est pas non, est aussi quoi. clément qu'en Israël, ou en Égypte, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Alors on voit bien que ce, cette fête de Pâques c'était le moment où on partageait la viande ensemble euh, et, et où il y avait vraiment l'idée que car partagé par tous il n'y aura pas de gâchis c'est-à-dire qu'on ne garde pas pour le lendemain c'est un peu comme la manne dans le désert après euh, on ne peut pas garder pour le lendemain il faut euh, faire tout de suite euh, le repas avec ce qu'on a et ne rien gâcher alors là on voit bien que c'est une viande rôtie. Alors nous, c'est un peu différent, hein, et elle va être mijotée. Oui, mijotée, c'est ça, mijotée. Ça. Et, et donc, il euh, y avait quand même plusieurs façons de manger ces, cette viande. Alors, elle doit être rôtie d'après les instructions qui sont données à Moïse et à Aaron. Euh, mais il est question dans d'autres textes euh, de viande bouillie, ou du moins cuite dans un chaudron en, en ragoût. Alors ça, c'est une parabole assez étrange du prophète Ézéchiel qui donne la recette d'un agneau en ragoût. C'est assez étrange parce que dans la Bible, on trouve aussi des recettes de cuisine. Voilà. <rire> voilà. Et là, voilà ce qu'il dit. « La neuvième année après l'exil, le dixième jour du dixième mois, la parole du Seigneur me fut adressée. » C'est les qui parle. Fils d'Adam, note par écrit la date de ce jour, car c'est aujourd'hui même que le roi de Babylone commence le siège de Jérusalem. » présente à ce peuple rebelle cette parabole en lui disant que c'est moi le Seigneur ton Dieu qui la lui adresse. Alors voilà la parabole. Prépare une marmite, verse de l'eau dedans, place-y les morceaux de viande, tous les morceaux de choix, le gigot et l'épaule. Remplis-la avec les meilleurs os, prends la viande des plus beaux moutons, Encasse les os au fond de la marmite. Fais bouillir le tout à gros bouillon, car même les os doivent cuire. » Ça devait donner des os à bois, là. Oui, oui, c'est euh, une bonne recette. C'est une bonne recette, c'est une, une, une bonne technique. Oui. Et alors, ça continue un peu plus loin. « Quel malheur pour la ville sanguinaire, car vous devez construire un grand bûcher. Empile les morceaux de bois, attise le feu, termine la cuisson de la viande, Ajoute des épices et laisse les os griller complètement. Place ensuite la marmite vide sur les braises afin qu'elle chauffe et que le métal rougisse. Alors l'impureté qui est dedans disparaîtra et la rouille sera détruite. Mais tous les efforts sont inutiles. Autant de rouille ne disparaîtra pas par le feu. « Jérusalem est souillée par toutes tes actions immorales. Je t'ai purifié, mais tu n'es toujours pas pur. Donc en fait, c'est une recette pour montrer ce qui oui. va arriver à Jérusalem quand la déferlante va arriver sur le, la ville et qu'ils vont être assaillis par les ennemis. Alors là, on en est où ouais, Alors, on les, là, les oignons, les, les oignons ont été rassés. Donc on a coupé les oignons euh, pas, pas trop fins. Hein. c'est Ça, pas, laisse, ça, pas, ça, ça pas, laisse quand oui. même de la mâche, oui voilà. Et puis là, on a le couscous qui est, donc qui, va, qui est en train de gonfler. Voilà, qui est en train de gonfler avec de l'eau. Alors, combien on met de couscous pour combien ah, d'eau Alors, la même quantité, c'est-à-dire, alors, un verre à moutarde de graines, c'est oui. pour deux ou trois personnes. D'accord. Et même, la même quantité d'eau. D'accord. Alors, si vous êtes six, par exemple, deux, deux verres de graines de couscous, deux verres d'eau, deux tablettes de, de bouillon, les voilà. Oui, et ça peut suffire. D'accord bien. Alors on met un mélange d'huile et de beurre. Alors maintenant le beurre et l'huile sont en train de frire, je mets mes oignons et je les laisse frire pendant quelques minutes. Alors, il faut attendre que ce soit un peu fondu ou bien Un peu fondu, ça oui. un peu, euh, comme on dit, transparent. D'accord. Est-ce qu'on met le sel de poivre maintenant ou bien Je vais le mettre avec la viande. Avec la viande, d'accord. Bon. Alors les oignons aussi, c'était un, un, un aliment qui poussait très facilement aussi dans, le, dans le monde oui. israélite. On avait beaucoup d'oignons. Oui. Et donc, euh, et c'était très gorgé d'eau quand on avait des grosses sécheresses. En fait, c'était des aliments qui permettaient de récupérer de l'eau quand on les mangeait. Oui. Et c'était euh, assez agréable. Mmh. Alors, l'agneau la, mmh. la, pascal a été donc un. Comment dire un une, une tradition depuis le, le judaïsme qui a traversé évidemment le christianisme hein, et on voit euh, Jésus au moment du dernier repas avec euh, ses disciples qui prend la Pâque. alors on parle particulièrement du vin et du pain à ce moment-là hein, puisqu'il y a l'instauration de, de ce qu'on appelle nous la Sainte Seine hein, qui est faite là mais euh, on partageait à ce moment-là aussi du, de, de l'agneau, enfin de, de la viande d'agneau donc on, on cherchait toujours une bête à abattre alors, la bête à abattre, quand on allait en pèlerinage à Jérusalem, soit on l'amenait de son troupeau, si on n'était pas loin de Jérusalem. Mais si on était très loin, on risquait d'avoir des bêtes qui se blessent avant d'arriver à Jérusalem. Et dans ce cas-là, une bête blessée n'était plus pure. Elle n'était plus considérée comme possible à sacrifier. Alors on, on, ne, on ne pouvait pas sacrifier la bête qu'on avait apportée. Donc très souvent, les gens allaient acheter sur place de, la bête euh, qu'ils qu allaient euh, sacrifier. Et euh, ben c'est à ce moment-là qu'on a eu donc, le marché d'abord au Mont des Oliviers des bêtes sacrifiées, puis ensuite ça s'est euh, déplacé sur le parvis du temple où il y avait le marché des sacrifices. Alors là, tu mets vraiment toute la viande et oui. puis on les, on les enroule un peu de. Voilà, des et on va euh, faire euh... frire. L'agneau, on, on va lui faire prendre couleur. D'accord. Je vais remettre un peu d'huile. Oui. Alors, l'agneau, la, euh, il y a certains pays du monde, du, du enfin, je vais dire à l'est de l'Europe, comme la, le, la Grèce. Oui. Où on fait encore l'agneau la, euh, rôti complètement. complètement. Voilà, voilà. Et on voit le, à, à, les... Les jours de Pâques, on voit donc les gens qui vont chercher leur agneau tout rôti sur voilà. la branche et qui l'emportent. Voilà, les qui l'emportent, oui, Voilà. Alors, les archéologues ont trouvé autour des lieux comme Silo, le, le lieu un lieu sacré aussi, qui était vraiment le sanctuaire avant même que le sanctuaire soit à Jérusalem. Il y avait le sanctuaire de Silo, qui est un sanctuaire très important, euh, où on a retrouvé beaucoup de. Dons de petits animaux euh, comme les, les agneaux euh, qui, avaient, qui étaient tous sacrifiés là et donc là on a retrouvé beaucoup d'ossements de petites bêtes comme les, les agneaux et, et qui montre que c'était une pratique très répandue et où beaucoup de gens venaient sacrifier au même endroit. Alors les gens s'asseyaient euh, sur la colline euh, dans le sanctuaire de Silo, c'était une colline et donc on s'asseyait tous autour de la colline là. Euh, les gens entre familles, entre voisins, euh, parfois les gens du même village se mettaient ensemble. Et puis euh, il, euh, il mangeait la Pâque en regardant le sanctuaire de Silo euh, pour, euh, pour montrer que c'était une prière en quelque sorte de partager cette année. Bon, alors bon, on ben va maintenant, rajouter on, quoi En salon ou alors. D'accord. Très bien. Voilà. Alors, on retourne pour que ce soit bien doré. Pour que ce te... soit bien doré, pas Est-ce que ça rend beaucoup de gras Euh, pas, non. Pas, pas, pas trop. C'est quel morceau, en fait, que tu ça, as demandé au boucher C'est du gigot. Voilà. C'est un gigot qui a été euh, mis en morceaux. D'accord. Et on voit, il y a, y, a, y a des morceaux qui ont l'os. Qui ont encore l'os, voilà, C'est ça. Alors, on raconte que les prêtres de Jérusalem étaient tellement gourmands, oui. euh, et peut-être que c'était aussi une façon de faire bombance pendant qu'ils étaient en charge de la prêtrise, parce qu'en fait, c'était sur tirage au sort de semaine en semaine. Donc, ah, oui. ils passaient une semaine, euh, euh, toute une classe de prêtres servait le temple, puis après le reste de l'année, c'était encore d'autres qui faisaient. Donc, euh, les prêtres, en fait, étaient en charge très peu de temps euh, dans, le, dans le temple. Et pendant qu'ils étaient en charge dans les temples, alors là, il, euh, il profitait voilà, de la viande qui était apportée en sacrifice parce qu'il y avait aussi les sacrifices de, pour le péché. Et alors là, on brûlait le, la, la viande et on brûlait ça dans des chaudrons avec la graisse de la, de la viande. Et les prêtres mangeaient tellement de graisse qu'on dit qu'il y avait un médecin à demeure au temple pour les soigner tellement ils avaient de problèmes intestinaux. Ah bah d'accord <rire> Donc c'était pas, euh, euh... pas très diététique quoi non enfin, parce que le reste de l'année, il n'était pas habitué à manger aussi gras. Et tout d'un coup, pendant une semaine ou deux, il se mettait à manger très gras. Alors, il y avait des problèmes de santé qui découlaient de ça. Mais là, c'est un plat qui ne sera pas aussi, aussi méchant pour la santé. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Euh, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Alors on saisit la viande, mais il ne faut, faut pas trop, trop la, la brunir peut-être. Hein euh, pas trop, il faut juste qu'elle soit saisie. Voilà. Saisie, d'accord. Saisie. Et alors on, on a euh, une épice importante dans ta recette. Oui. C'est le cumin. Cumin, Voilà. Alors vais... le cumin, on le met plutôt vers la fin tout elle, Non, non, non, il va, ça va cuire avec le cumin. Ça va cuire le avec mettre, le cumin, voilà. d'accord. Je vais le mettre dans deux minutes. D'accord. Quand tout sera bien... Euh... Et puis les petits citron, c'est aussi, faire, en même temps. En même temps que même le cumin, d'accord. Alors le cumin, c'était une, une épice oui. qui existait vraiment en Palestine. C'est une plante endémique de la, de la Palestine. Et il y en avait tellement en abondance qu'on en exportait chez les, dans les pays voisins. Donc c'était vraiment un, une plante très très courante au moment des temps bibliques, au moment de, des temps de Jésus. Et euh, ce, ce cumin était réputé pour avoir, quand c'était associé à la menthe, euh, des vertus de euh, de comment dire de, euh, pour stabiliser le sang. Donc, si quelqu'un avait tendance à faire beaucoup d'hémorragie, ou d'avoir un, un sang trop liquide, ou quoi, euh, c'était quelque chose de médicinal, pratiquement. Hein. Ça, bien ça bien. a ces vertus-là. Ça, ça va être le cas, puisqu'il y aura le cumin, il y, y aura la mangue. Et il y aura l'amande. Ouais. Donc, dans cette recette-là, il y a aussi une vertu euh, diététique très, très importante, et, et euh, c'est bon pour la santé. Voilà. voilà. Alors ça commence à ça commence ça bien. Oui, oui, ça sent très bon. Alors, on ne peut pas vous faire partager les odeurs, malheureusement, les parfums. Mais euh, ça sent très bon et ça donne très, très envie de, de faire cette recette et de partager ça à Pâques. Bien. Alors, on ne rajoute à aucun moment de jus. tout de... à l'heure. Après. À, ah, d'accord. Quand, quand ça va le euh, euh, bijoter. bijoter voilà. ouais. Alors, au cumin, comme tu cumin. comme tu veux en fait. Au cumin Oui. On, on, on couvre. Voilà, faut qu'il y en ait partout. D'accord, on, on, on, on recouvre les petits morceaux voilà. de viande. Oui, d'accord. Très bien. Bon, on va continuer avec le feu. Voilà. Les oignons aussi. Bon, voilà. Super, bon. Et les citrons. Le Alors, La le sauce. petit couteau. Voilà, Merci. Alors tu les coupes en combien les citrons Alors citron là je les couper en 4 parce qu'ils sont gros. Ouais. C'est très joli les citrons confits. Hein. Ceux-là sont particulièrement bons parce qu'ils ont gardé leur couleur Alors, bien jaune. Voilà. Alors, C'est pour ça que je vais chez ce fournisseur, ouais, parce qu'il y a ouais. toujours des citrons confits et des olives. Ah, magnifique. ah oui, magnifique. Ouais, ouais, ouais. Alors, l'Évangile de Matthieu euh, parle du cumin euh, dans, donc, euh, dans le passage de, de Matthieu, qui dit « Quel malheur pour vous, spécialistes des Écritures et pharisiens hypocrites ». Alors, Jésus mmh. a, a, a, porte une charge très lourde contre les, les, les scribes, hein, les, les docteurs de la loi, et puis les, les pharisiens. Vous donnez à Dieu le dixième de plantes comme la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels que la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Conducteurs aveugles, vous filtrez le moucheron, mais vous avalez le chameau. C'est un très beau passage et très drôle, où Jésus, il va pas avec le dos de la cuillère, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, là, il y va carrément. Et euh, il montre qu'en fait, euh, ces épices et ces, et ces plantes qu'il cite là dans ce texte, ce sont des plantes et des épices qui étaient euh, soumises à un impôt, à une taxe. Et donc euh, là, euh, il euh, rappelle... Que d'après les règles du pharisianisme, ces très très nombreuses règles qui étaient édictées, euh, il faut donner un dixième de tout ce qu'on a, enfin de cet axe-là. Il faut donner ça au temps. Alors, euh, il, il s'insurge contre le fait qu'on fait de cette histoire-là quelque chose d'extrêmement important. Mais à côté de ça, on va être injuste, on va, ne on va pas pratiquer la justice, on ne va pas pratiquer la bonté, la fidélité. Donc voilà, il donne un peu le, le non-sens d'obéir de, à des lois qui ne changent pas l'humanité, en fait. Bon. Alors Jean-Claude, qu'est-ce qu'on fait Alors là, maintenant, je vais mettre de l'eau. Oui. Alors, ah, attendez, on va, on va oui, que, tu veux que je remplisse oui. ça Alors on va remplir. Euh, la, la moitié. La là. moitié. Oui. Voilà. Voilà, oui, ça, ça, ça devrait ça suffire. Ça devrait suffire. Alors voilà. Merci. Et là, on, on mouille la viande, donc. Oui. Alors c'est joli comme tout, c'est très très coloré. Je ne sais pas si on voit bien là le, le plat très coloré que, que Jean-Claude nous a fait. Voilà, je pense que ça suffit. Il ne faut pas en mettre trop. Hein. Voilà. Voilà. Ça va que, Oui. Je, euh, éventuellement on en remettra. Alors ce que je voudrais, c'est. Est-ce qu'on a des. Je sais qu'on a des grands euh, couvercles. Alors les grands couvercles sont là. Euh, Alors, le plus grand que tu auras, s'il te plaît. C'est ça, celui-là. Oui. Ah, magnifique. Oh, Alors ça, c'est là. Ça, c'est du couvercle. Ça, ça, voilà. <rire> voilà. Voilà. Voilà, alors. On couvre ça et combien de temps on le laisse mijoter comme alors, ça Alors, euh, 40 minutes. D'accord. Mais en, en, de temps en temps, je regarderai. Et puis, de temps je... en temps, on regarde, voilà. on retourne et très bien. Donc, pour 1,5 kg de viande, j'ai mis 4 citrons. Des citrons ah, confits quatre citrons confits, voilà. D'accord, euh... très bien. Ah, et oui. puis alors, en dernier lieu, on rajoutera après la, le, la le, menthe, vraiment la menthe à et l'olive. Très bien. Et euh, ah non, l'olive maintenant. Alors, les olives, c'est maintenant. Oula. Alors, voilà. Alors, les olives, c'était aussi un, un mets extrêmement important dans le monde de Jésus, puisqu'on a parlé même de culture des oliviers, c'est-à-dire culture, non pas au sens où on cultive les oliviers. Ça, évidemment, on le faisait. Mais disons, euh, euh, on, on parlait de tout le bassin méditerranéen comme un bassin méditerranéen euh, unifié par le fait que partout, c'était la culture de l'olivier qui faisait l'unité de toute cette culture-là. Donc en effet, euh, entre la Grèce, entre le, le, comment dire, le, le pays de Jésus, tout, tout ça, c'était euh, donc euh, très lié au, aux olives. Oui, d'ailleurs, quand vous allez en Grèce, je crois que c'est à Olympie, quand oui. vous êtes en haut, c'est en haut, haut d'une colline, olympique, on a comme un océan d'oliviers. Ah, mais à, à, à de perte de vue. Ah, oui, oui. Ah, oui. Et donc, toute l'économie locale des, des villages tournait autour de cette voilà. économie-là. Euh, un, euh, un, un, un peu plus petit, un couvercle. Parce que là, il est un peu grand quand même. Alors, on couvre ça oui. et on laisse, tu dis, à peu près 40 minutes, 40 minutes en minutes. regardant de temps en temps, temps et en, temps. En, en retournant les choses si on a besoin. Alors ça, je ne sais pas s'il est assez grand par contre. Voilà. On mijoter. Euh, C'est très, très beau. Ça sent très bon. Et on va maintenant s'occuper du couscous. Du couscous. Qu'on va faire donc revenir un peu, tu dis Dans une poêle avec du beurre. D'accord. Alors, Alors, donc là, il va gonfler. Ça y est, il a gonflé. Alors oui. là, il faut maintenant le... L'émietter, oui. Alors, Parfois ça se fait à la, à la main. c'est ce que je vais faire. Là, je fais le plus gros, comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais faire à la main. Je me suis lavé les mains avant. Hein. Oui, oui, oui. Alors on évite le gel hydroalcoolique dans la semoule. Oui, oui, oui. Non. On, se lave, on se lave les mains au savon et on les rince bien. Voilà. voilà. C'était très, très bien. Fait, hein. Oui. Voilà. Bon. Et puis alors, alors maintenant, maintenant tu fais fondre un peu de beurre, c'est ça fondre du beurre. Voilà. Donc on va on va faire ça dans une poêle aussi. Voilà, dans une poêle. Alors celui-là, c'est celui-là. Voilà. Je vais. Alors un de peu beurre. de beurre qui est là. Merci. Voilà. voilà. Et donc, il y avait le bouillon avec, donc on peut... Ça on... Le bouillon, il est complètement absorbé. Voilà, donc on peut considérer que c'est assez salé, que ça... Le... Euh, alors, je vais, je vais peut-être rajouter un petit peu un de sel pour avoir la cuisson. après hein, D'accord. Alors, je vais tout mettre parce que ça absorbe beaucoup. Voilà. <rire> Des, des souvenirs de, de fête de Pâques, euh, Jean-Claude. Qu'est-ce que te, tu faisais Tu allais chercher les œufs le jour de Pâques Ah oh, oui, ben ça quand j'étais enfant, oui, oui, oui ma, ma grand-mère avait un jardin et elle cachait les œufs, euh, euh, ça c'est sûr. Non, alors je dirais que peut-être le, peut le, le meilleur, euh, meilleur souvenir que j'ai, c'est quand j'habitais au Canada, en oui. Ontario, alors, j'y ai invité dans les années 60 et toutes les années 70. C'était l'époque où en Grèce, il y avait la dictature. Oui. Donc, au Canada, on a eu beaucoup, beaucoup de réfugiés politiques. Et j'avais été invité avec des amis dans une famille grecque qui avait fait l'agneau au barbecue dans leur jardin. D'accord. Alors là, c'était vraiment le... Et alors... Euh, ils avaient fait tout un tas de, de plats euh, typiques et même le, le pain était, avait été enveloppé dans, du, dans de la lumière dans de la braise. Euh, en fait, c'est un beau souvenir. C'est un, un beau souvenir. Et ce jour-là, il faisait très très beau, parce que le Canada, c'est un coup c'est beau, <rire> Il faisait très très beau et c'était vraiment très bien. Euh... Voilà. Et c'est vraiment une fête communautaire et une oui. fête de, de, où les gens se retrouvent ensemble. Bon. Voilà. Et le, alors, on va, on va donc faire revenir cette, cette, semoule. cette semoule. Le but, c'est quoi C'est qu'elle soit... Alors, euh, euh, qu'elle soit, je dirais, plus avouée euh, ou... oui, un peu. Mais plus savoureuse aussi, oui. hein, avec du beurre, c'est vraiment. Ça fait moins sec, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, je vais mettre un peu de sel. Oui. Et de poivre. Et de poivre. Alors, le poivre noir. Voilà. Un peu de poivre. Voilà. ça s'apprenne bien. Alors peut-être qu'on peut parler maintenant de la, de la Pâque telle qu'on la vit nous voilà. et peut-être justement pourquoi on vit cette Pâque d'une façon si particulière dans le christianisme. Évidemment, le Christ lui-même arrive à Pâques, au moment de, de la Pâque, il arrive à Jérusalem et il va donc, pendant le grand pèlerinage qui avait lieu tous les ans à Jérusalem il va rentrer dans Jérusalem avec ce que nous on considère la, comme étant la fête des rameaux qui est la, la grande fête de l'entrée de Jésus dans Jérusalem qui est une fête très ambiguë puisque il rentre là euh, comme un roi, on, on le décrit euh, accueilli par la foule euh, comme un roi un nouveau roi David qui rentrerait dans Jérusalem et qui apporterait donc la paix, la justice et qui euh, ferait beaucoup de bien au peuple et en même temps on sait que quelques jours plus tard il va être arrêté euh, à cause donc, de la trahison de, de Judas et ce qui est donc important pour nous euh, à la Pâque c'est ce fameux dernier repas euh, qui est donc euh, le dernier repas avec les disciples que le Christ fait et où il est écrit qu'il est déjà au courant que l'un des leurs euh, vont, euh, va, va euh, trahir euh, Jésus et donc Judas va vendre son ami. Alors il y a plusieurs hypothèses là-dessus, où soit il le fait parce que ça doit accomplir les écritures et donc euh, c'est euh, Dieu qui veut que Judas se transforme en traître, soit Judas était quelqu'un qui avait été déçu par Jésus parce qu'il voit qu'en fait c'est un roi très doux qui apporte un, un règne non pas de, de guerre et de contre l'occupant romain ou contre toutes les forces qui sont en, en présence à Jérusalem donc euh, on imagine que Judas l'Iscariote euh, était peut-être quelqu'un qui était plutôt fervent euh, euh, révolutionnaire hein, qui voulait vraiment la force et qui ne, ne l'a pas eu alors D'autres disent que c'est lui qui tenait les cordons de la bourse, c'est dit dans les évangiles. Euh, mais on dit que du coup, étant un peu le trésorier du groupe des disciples, euh, il avait tendance à piquer dans la caisse. Alors évidemment, ça c'est pas très glorieux, et donc quelqu'un qui aimait l'argent en fait. Hein. Ah donc oui. il y a plusieurs hypothèses sur Judas, c'est un personnage extrêmement intéressant dans, dans la Bible, parce que ça reprend un peu toutes les difficultés de vie justes que les hommes peuvent avoir. Et puis le Christ donc, va être par glissement de, de, de représentation, ça va devenir lui-même l'agneau pascal, c'est-à-dire l'homme juste qui va être sacrifié pour commémorer cette libération du peuple par Dieu. Et donc l'idée d'un Christ qui est sacrifié pour les autres va être évidemment le socle très important de, de la foi chrétienne avec donc cette idée du juste qui meurt sur la croix, ce, ce serviteur souffrant annoncé par les prophètes, euh, qui va expier les fautes de tous euh, en étant lui-même sacrifié. Alors évidemment, cette idée de sacrifice nous gêne aujourd'hui parce que, en aucun cas, il n'est possible de croire qu'un Dieu puisse, quand il aime les hommes, puisse sacrifier un être humain pour le, pour le, le bonheur de tous les autres. C'est assez révoltant. Un, on a parlé du scandale de la croix. Mais il n'empêche que cette image de Jésus comme l'agneau est restée et dans l'Apocalypse on retrouve cet agneau qui malgré toute sa douceur et malgré tout son calme est celui qui gagne à la fin contre la bête terrible qui est dans l'Apocalypse. Dans Donc on a vraiment toute cette thématique de l'agneau qui traverse tous les évangiles et qui nous donne la signification peut-être de ce que peut être la paix entre les hommes la douceur des hommes et toujours se souvenir qu'un être humain euh, peut être comparé à l'agneau de Dieu et donc à celui que, dont Dieu prend soin et donc nous devons nous aussi tous prendre soin les uns des autres je crois que c'est le message peut-être qu'on peut retenir de cette fête de Pâques exactement. Euh, plutôt que de retenir le fait qu'il faut qu'il y en ait un qui meurt pour tous les mm -hmm. autres retenir qu'aucun ne doit mourir maintenant puisque le Christ est mort pour nous pour nous, exactement voilà, merci beaucoup Jean-Claude, je crois qu'on va, on va baptiser ta recette l'agneau de J.C. Et, ben et voilà. comme ça, il y aura une petite ambiguïté entre le J.C. JC Jean-Claude et, et, et, et le J.C. JC Jésus-Christ. Jésus Jésus voilà, bonne, bonne continuation de cette période de Pâques à vous tous. Bonne fête de Pâques entre vous, que vous soyez loin les uns des autres ou trop proches, vous savez que Dieu est toujours avec nous et qu'il nous réunit dans la même communion. À bientôt